BitGert fait partie des projets de crypto-monnaies les plus excitants en 2022. Lorsque la chaîne BitGert BRC20, la première chaîne de blocs sans frais de gaz au monde, a été introduite, le projet a suscité l'intérêt de la communauté des crypto-monnaies. L'une des crypto-monnaies dont on parle le plus en 2022 est BitGert perturbateur de l'écosystème de la blockchain en cours de construction par un projet de crypto-monnaie. En juillet 2022, le projet a eu un an et les progrès et avancées réalisées jusqu'à présent ont été sans faille. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, sachez que qu'ici nous parlons de crypto monnaies Donc, si vous êtes intéressé par le sujet, abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo. Bitgert est une crypto-monnaie développée sur la blockchain de Binance. T Échange à l'heure actuelle à 0,6073 dollars US, avec une capitalisation boursière de 314 millions 92 667 dollars US. Bitigert a un total supply d'un quadrillion avec plus de 50% du total supply brûlé Bitigert compte à l'heure actuelle 160 995 holders Bitigert a mis en place une blockchain nommée BRC20 avec 0% des frais de gaz Bitigert est une organisation d'ingénierie cryptographique qui a construit une blockchain ultra rapide qui a plus de 100 000 transactions par seconde et n'a aucun frein de gaz. L'écosystème a la croissance la plus rapide avec des projets couvrant la DeFi, les NFT, le Web3 et bien plus encore. PetitGuard a également développé un portefeuille plus en charge par les jetons BRC20, ERC20, BP20 sur Android et IOS. La blockchain de BitGert est rapide et évolutive avec plus de 100 000 transactions par seconde. Elle est aussi décentralisée avec zéro frais de garde. BitGert a mis en place un portefeuille crypto et une passerelle vers des applications blockchain décentralisées. Cette blockchain est facile à utiliser avec des transferts en toute sécurité et avec une plus grande diversité. BitGuard est négocié sur les marchés tels que Facebook Swap, Qcoin, BitMart, MexGlobal, Global, Xt.com et autres. La dernière fois, suite à un tweet du PDG de Binance, Demandant à sa communauté quelle crypto devra lister sa plateforme prochainement, l'équipe derrière le projet Bitguard Bryce a répondu à ce suite en disant ceci "Faisons-le bientôt, ces aides Binance. Nous voulons diffuser Bryce d'une valeur de 5 millions de dollars à la communauté de Binance. En d'autres termes." BitGuard offre la communauté de Binance un airdrop d'une valeur de 5 millions de dollars de bribes. L'une des étapes clés du projet BitGuard en 2022 sera de s'inscrire sur la bourse de Binance. BitGuard a déjà révélé que des négociations avec un important exchange de niveau 1 étaient en cours. Ceci est conforme aux dernières mises à jour mensuel publié par Bitgert il y a quelques jours. Il n'est pas certain que Binance listera Bitgert. Bitgert a tout le nécessaire pour être coté sur la bourse Binance par rapport aux pièces que Binance a déjà coté. En fait, bien qu'il s'agisse d'un projet vieux de 12 mois, Bitgert a dépassé la plupart des pièces répertoriées sur Binance en termes d'innovation. Et de performance de prix. Bitgard fait partie des projets de crypto monnaie les plus excitants en 2022. Lorsque la chaîne Bitgard BRC20, la première chaîne de blocs sans frais de gaz au monde a été introduite, le projet a suscité l'intérêt de la communauté. <rire> C'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce projet. Et ciao pour une nouvelle vidéo. I'm oh. yeah, yeah, yeah.